Y'a tout le monde vous allez bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous êtes très nombreux à attendre Oui oui les amis, comme d'habitude nous sommes début décembre, le 1er décembre et comme chaque fin d'année lorsqu'il y a des sorties de code etc Je prends du plaisir à faire un petit défi, une vidéo par jour pendant un mois, ça fait 4 ans maintenant que je le fais En 2017 souvent je le ratais, cette année je l'ai réussi sans aucun problème, l'année dernière on avait même poussé à 65 vidéos d'affilée au total Ce qui était très éprouvant mais très cool à faire et donc du coup comme d'habitude j'aime bien faire un petit bilan, tu vois un bilan on voit les statistiques combien ça a rapporté de vues, combien ça a rapporté d'abonnés, combien ça a rapporté d'argent également. Moi, je suis transparent, j'en discute sans aucun problème. Donc, vous allez voir des sommes directement qui ne sont pas floutées avec des exemples concrets. Ça me fait plaisir de vous montrer un peu l'envers du décor et comment ça fonctionne. Et voilà, donc à côté de ça, c'est un mois qui a été spécial pour moi parce que même c'est un mois où je fête un petit peu la sortie, tu vois, du nouveau code, tout ça, machin, c'est peut-être le mois une vidéo par jour pendant un mois où j'ai... Le moins fait de gaming paradoxalement tu vois c'est vrai que je me suis amusé à diversifier mes contenus Et j'ai envie qu'on en discute parce que j'ai pris du plaisir à le faire et je pense que c'est également votre cas Mais bon vous avez votre espace commentaire pour le faire donc analysons un petit peu ce que j'ai sorti d'abord Et ensuite ce que ça a rapporté et faisons un petit bilan à notre sauce C'est parti Voici ma page YouTube, voilà, 475 000 abonnés. Euh, Rappelez-vous, j'ai fait une petite refonte. Maintenant, je m'appelle Zach euh, sur ma chaîne. Et on a commencé euh, sur cette première vidéo, le vlog Island hashtag 1. Et on a terminé sur Zach en roue libre ici. Bon, j'avoue, ce mois-ci, il y a eu un truc qui était assez sympa, c'est que j'ai repris Zach en Libre sur ma chaîne, et que du coup, les VOD allaient directement sur ma chaîne et comptaient techniquement comme une vidéo sortie. En tout cas, ça a été un plaisir d'avoir chaque semaine une vidéo sortie. Donc il y a euh, bah on va compter, hein. il y a tout simplement une, deux, trois, quatre, cinq rediffs euh, de Zach en roue libre. Si on prend deux fois où j'ai dû sortir des gameplays de live euh, d'accord parce que j'étais un petit peu en galère donc Zach pète moi le... Mmh plus, ici, si je ne dis pas de fusil, le fusil à pompe sur Das oh, ça fait 7 sur 30 qui sont issus de live. Mais les accords libres, je les mets quand même à part parce que les accords c'est quand même de la préparation, c'est quand même, tu vois, du travail, etc. Donc, ça peut être compté comme une sorte de grand tournage, même si derrière, c'est rediffusé en live. Il y a 7 contenus qui viennent de live, mais il y en a 5 qui sont plutôt travaillés. Alors que les deux, je vous cache pas, quand tu es en stream, tu es là, tu peux être ton gros gameplay. Le niveau de travail, c'est zéro. Mais pour certains, je sais qu'il n'y a pas de souci. Après, ces gameplays de stream, on le voit dans les vues, ils fonctionnent pas trop. Ça dépend. Il peut y avoir des choses qui fonctionnent. L'année dernière, par exemple, j'avais fait des 1v1 des rageux etc ça ça avait marché mais c'est vraiment la vidéo plus dépanage qu'autre chose on le voit de toute manière au vu hein. regardez celle là euh, 20 000 vues en 8 jours bon 40 000 vues en 42 semaines euh, le fusil à pompe sur DASO, ça a pas euh, chauffé grand monde par contre paradoxalement les accords libres eux on se tanks de fou et je suis très content de l'avoir repris sur ma chaîne les Accords libre ça a toujours été euh, mon bail et vous allez voir plus tard que je me suis retrouvé financièrement également mais voilà euh, pour euh, certains accords libres Donc, je trouve qu'il y a eu des bangers en ce mois de novembre j'ai fait moi-même le centième accord libre où Dwagby m'a présenté j'ai reçu seb j'ai reçu captain roshi j'ai reçu les frérot de chez camino tv terminé avec Magla je trouve que c'était un mois très stack très sympathique et à euh, les avoir sur ma chaîne c'est cool je, je pensais à un moment je me sortais, créer une chaîne youtube pour zaccorlu puis finalement je me suis dit allez vas-y foutu pour foutu c'est mon contenu il y a mon nom dedans je mets sur ma chaîne et ceux qui sont pas contents vous allez vous faire foutre <rire> c'est le Zak qui est tendu à côté de ça on parle du coup de euh, la sortie de call of duty donc la sortie de call of duty comme d'habitude je vous le dis je fais des vidéos call of duty je, je prends du plaisir à faire mais j'ai pas fait que du call of duty surtout j'en ai fait moins que les autres années on va compter en chiffres sortie de call of duty regardez le début d'une belle année ma première vidéo vanguard j'en ai pété 3 d'affilée puis une quatrième. C'est-à-dire qu'en 5 vidéos, il y a eu 4 vidéos code. Tu peux en retrouver une autre ici et une autre là. Ça fait 4 plus 2, 6. Très bien. Ensuite le meilleur sniper français 7, 8, 9, 10. 10 vidéos qui sont du Call of Duty direct, si on compte pas les deux gameplays de stream qui sont issus de stream, je parle de vidéos que j'ai purement tournées. à ça, vous pouvez ajouter une vidéo BF et une vidéo euh, sur Halo, Halo, que j'aime beaucoup d'ailleurs, euh, pourquoi pas faire une Zack Cup, un jour sur Halo, j'en discute comme ça, mais euh, mais ça peut être cool. Donc du coup, on est sur 7 gameplays de live, plus 12 vidéos gaming, donc 10 de Call of Duty et deux pas Call of Duty, d'accord Halo et BF. Et enfin, du coup, pour terminer, du coup, hashtag hein, analyse 11 vidéos qui n'ont pas été du gaming du tout, et là, on est allé sur tout et rien, et je suis très content d'avoir fait ça. La vidéo les plus grandes dingueries de l'histoire de 70 000 vues ça a pop de ouf vous avez kiffé je regarde mes avis google vous avez également apprécié cette vidéo et il euh, y en aura d'autres à venir le tacos la marinade avec joël c'est un tournage qui me tenait à coeur que vous avez apprécié 38 minutes mais c'était un pur banger franchement la classique faq que j'adore faire chaque année pour répondre un petit peu à vos questions et après derrière les séries de vlogs donc on voit les trois vlogs Islande qui sont absolument exceptionnels c'est ma meilleure série de vlogs je pense sur ma chaîne 1 2 et 3 et enfin le vlog copenhague il euh, y aura un épisode 2 pour ce vlog copenhague c'est très sympa j'aime beaucoup comme j'ai dit, les vlogs, c'est pas ce qui fonctionne le plus sur ma chaîne. Mais je le répète en très rapide, ceux qui les regardent kiffent tellement que ça me fait du mal de leur enlever ça. Tu vois ce que je veux dire Mais franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre de petites vidéos concept. Et avec Emma, ma stagiaire, on travaille sur des sortes de concepts, de cette manière, des story time, des bails où je raconte des trucs. Parce qu'après, regardez, par exemple, là, je raconte quand je me suis fait voler. Là, je traite, à mon sens, de l'affaire Inox Tag et Ultia et je donne mon avis dessus, tu vois, en argumentant et tout. J'aime bien aussi de temps en temps prendre un petit fait d'actualité et en parler. J'avais commencé le mois comme ça, elle a très bien fonctionné, hein, je veux pas cacher. Et j'en suis content, tu vois. Mais c'est pas le contenu le plus régulier de ma chaîne, tu vois, genre s'il y a un truc où je me sens euh, pas légitime, où je me sens chaud de le faire, où je me dis je peux apporter un point de vue qui est intéressant, je le fais, s'il y en a où euh, c'est pas intéressant, bah je le fais pas et je laisse passer. J'aurais pu parler également de l'affaire euh, il y a un mois quand il y avait euh, tout ce drama autour de Locklear et tout, et je l'ai pas fait par pur choix parce que je me disais bon... Pff. J'ai pas spécialement grand chose à apporter sur la question donc j'ai préféré Squeeze. En tout cas, la diversification de ces contenus me fait plaisir et on voit que voilà, ben, j'ai des contenus qui ne sont pas du code qui peuvent faire plus de vidéos que certains codes, comme par exemple la vidéo euh, Tacos ou euh, la vidéo Thread Food Ligue 1. J'ai des vidéos qui sont pas du code qui font moins de vues que mes vidéos codes, comme par exemple voilà, mon, mon vlog à la Blast Première, ou alors euh, certains vlogs Islande, euh, Mais à côté de ça, tu vois, j'ai des vidéos codes qui peuvent aussi un peu moins fonctionner. J'ai l'impression que cette année, quand même, même si moi j'aime bien Vanguard, il était un peu moins hypé, ça se ressent également dans les ventes. J'avais vu des stats comme quoi au UK, il était moins vendu, il avait moins d'engouement et tout, ça se ressemble peut-être également au niveau du suivi des contenus, moi en stream j'ai pas trop ressenti pour l'instant de différence en tout cas moi j'aime bien, je prends du plaisir dessus, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà j'aime bien proposer un peu de tout, tu vois, un peu de code quand je le sens, mais aussi autre chose, et je pense que sera aussi la, la, la direction de ma chaîne à l'avenir maintenant qu'on a discuté des contenus voilà, je voulais quand même qu'on parle de ce qui est sorti vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, moi j'ai dit ce que j'avais à dire allons voir les analytics ce mois-ci, ma chaîne a généré 2 131 602 vues 1 300 000 qui viennent des fonctionnalités de navigation. C'est, comme je vous le dis, on en parle souvent, ne serait-ce que dans Loop ou dans mes émissions. Les fonctionnalités de navigation, qu'est-ce que c'est? C'est notamment la page d'accueil YouTube. Et la page d'accueil YouTube, maintenant, elle drive la majorité des vues et ça se ressent directement. 1 300 000 de ces vues, euh, sur 2 130 000, euh, soit 61%, proviennent directement de cette page d'accueil et c'est-à-dire de ce que YouTube va vous proposer. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui me regarde, imaginez, il regarde 2, 3, 4 de mes vidéos. Il va avoir de plus en plus de mes vidéos qui lui sont proposées dans son accueil. Puis d'un coup, imaginons, il arrête de regarder mes vidéos pour X ou Y raison. Et bah, de moins en moins mes vidéos lui seront proposées dans son accueil c'est ce qui fait que voilà à des moments ça fluctue c'est ce qui fait aussi à mon sens que ton nombre d'abonnés ne veut plus rien dire à l'heure actuelle j'adorerais qu'il y ait une forme à la spotify ton nombre de spectateurs mensuels et ça ça serait beaucoup plus à mon avis représentatif du nombre de personnes qui t'ont regardé dans le mois ou pas par exemple moi ce mois ci j'ai peut-être eu un million de spectateurs et puis à un autre mois je suis moins actif j'aurais peut-être eu que 50 000 tu vois mais je trouverais tu vois une sorte de métrique comme ça un peu à la spotify plus pertinente que le nombre d'abonnés Là à l'heure actuelle c'est vrai que tu regardes mes vues Oh Zach putain t'as 450 000 abonnés et tu fais 50, 60, 70 000 vues, c'est pas terrible, nanana. » Mais pour un gars qui est là depuis 6 ans et qui a forcément une partie de sa commune qui n'est plus là dans le temps, certaines personnes passent à autre chose, n'aiment plus mes contenus, regardent autre chose, évoluent tout simplement, grandissent. Bah c'est assez normal, tu vois, il n'y a pas de honte à ça et je trouve que je me maintiens plutôt bien dans le temps. Et c'est ce qui, et je me permets tu vois, de skip sur une autre métrique et on l'avait déjà vu l'année dernière, état d'abonnement. 50 de mes vidéos sont vues par des gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, c'est quasiment égalité. C'est-à-dire que 50,7% de mes vues, soit 1 million 81 000, proviennent de gens qui sont abonnés à ma chaîne et l'autre moitié ne l'est pas du tout. Donc la cloche, les abonnements et tout, un petit peu ronflant. Ça se sent quand même sur un truc, regardez au niveau du watch time, les mecs qui sont abonnés regardent en moyenne 50 secondes de plus. C'est là où tu te dis quand ils ont fait la démarche de s'abonner, c'est vraiment qu'ils m'aiment bien, donc... Bon, peut-être que du coup, il reste plus longtemps sur les vidéos. Je pense que ça a un impact euh, direct. Mais sur source de trafic, du coup, après derrière, t'as aussi un autre truc qui est contrôlé par euh, YouTube, les suggestions. Donc les suggestions, le fait que les personnes suggèrent, enfin, ta vidéo soit suggérée, par exemple, quand vous en avez fini une, bah, ah, boum, une vidéo de Zach peut venir derrière. Donc c'est aussi un, un truc contrôlé par YouTube. Et là, boum, t'es quasiment sur les trois quarts de tes vues où c'est YouTube qui décide de purement ou pas de proposer tes contenus ou pas. Et t'es un petit peu à la merci en quelque sorte. Et d'ailleurs, quand on voit sur les suggestions de vidéos la durée moyenne d'une vue, 21 minutes, 20 minutes, gros, c'est que c'est des hacks en roue libre, tu vois, c'est comme ça que tu que tu réfléchis. Recherche YouTube, bah on voit que la recherche plus pèse plus beaucoup, entre guillemets, que 12%, et alors il y a bien un truc maintenant qui marche plus trop, les notifs, hein, donc les notifications, je suppose que... Voilà, voilà vu provenant des notifications et des emails envoyés aux abonnés, que 27 000, que 27 000 vues de gens qui euh, ont peut-être activé la cloche, je suppose que c'est ça. En tout cas, à l'heure actuelle, activer la cloche... Euh c'est plus trop ça. Les écrans de fin, pareil, ça fonctionne pas de fou malade. Après, il y a quoi d'autre? Les fiches annotations et de vidéos. Ça, c'est par exemple quand je vous mets, une, une, annotation sur la vidéo avec, euh, où ou je vous renvoie sur une autre, ça, ça fonctionne pas de fou. Page de chaîne, c'est quand les gens viennent direct sur ma chaîne. Autre fonctionnalité de YouTube, bon, c'est encore une fois un petit peu négligeable, même si 73 000 vues en sorte, ça reste, ça reste correct. Mais bon, franchement, pour être honnête, c'est là où on voit que l'onglet abonnement et le fait de consommer via l'onglet abonnement, encore une fois, ça a évolué. C'est plus la même chose. Et donc, euh, en conséquence, euh, bah, les mœurs évoluent tout simplement, les amis. Donc, 2.131.000 vues, euh, je suis assez content d'ailleurs on peut voir euh, je crois si je dis pas de bêtises la situation géographique comme d'habitude 81% de français, 5% de belges, quelques suisses et canadiens, la réunion, algérie et maroc quand même quelques milliers de vues et puis après là tu descends et euh, c'est les enfers. Hein. Qu'est ce que 338 mecs au japon ont vu mes vidéos En plus avec la durée moyenne 14 minutes 33 mais c'est énorme! Genre, les mecs au Japon, les 300. Tu sais, tu pourrais te dire, le Japonais il tombe sur ta vidéo sans faire exprès et euh, t'as un watch time de 1 minute parce qu'il se dit, oh, bah, qu'est-ce qu'il veut? Lui avec son français, on s'en bat les couilles. Bah non, ça va peut-être être des accords libres aussi. Peut-être quelques abonnés qui sont au Japon, qui regardent les accords libres et qui ont un watch time supérieur. Mais c'est trop drôle de voir ça! Genre, le watch time japonais 14h30, tu, tu, le, le watch time de Madagascar juste en dessous, 8 minutes 58. Genre, rien à voir, tu vois. Genre, à Madagascar, oh, ils aiment pas trop mes vidéos. Oh, la Russie! Oh les Russes 4 minutes 28. Oh les Indiens 86 vues qui viennent d'Inde 2 minutes 46. Donc je pense que c'est plus ou moins ça, tu vois. Genre des Indiens qui tombent sur une vidéo on ne sait pas comment par la magie de YouTube et qui se disent, bon, bah lui, bon, il est bien sympa, mais il va se faire foutre. On voit quand même pas mal de, de pays un peu européens. Il y des pays qui sont pas très loin. Donc par exemple quand je vois 3500 vues qui viennent d'Allemagne avec 13 minutes de trucs, c'est très facile de deviner qu'il y a quelques, quand même quelques centaines d'abonnés qui peut-être me suivent au quotidien et euh, qui habitent en Allemagne. Pareil pour euh, l'Espagne. Tu vois 6000 vues venant d'Espagne, il bah, y a des abonnés qui vivent en Espagne. Il y a quelques mecs qui me suivent des francophones en Algérie au Maroc. Et dédicace bien sûr à mes frérots dans les Dom Tom. On vous aime bien. Donc toujours intéressant d'essayer de voir d'où ça vient. Oh mini ivoirien Dédicace à ma commune ivoirienne, on vous aime bien. L'âge du spectateur, et ça c'est la répercussion directe de ce que je vois. L'âge du spectateur, pour le coup c'est bien foutu. Et quand je vous dis que c'est bien foutu, dans la rue, quand on me reconnaît et tout, j'ai constamment une commu qui est autour de ça. Donc une majorité de 18-24, et quand même des frérot qui ont un petit peu plus. Certains me diront que oui, effectivement, il y a des comptes YouTube qui sont créés pour avoir 18 ans et regarder ce qu'ils veulent. Mais euh, moi j'ai pas une commu de gamin et j'ai souvent même des mecs qui ont grandi avec moi. Tu vois qui regardent une vidéo en 2015 et qui 6 ans plus tard sont toujours là et c'est très gratifiant d'ailleurs. Mais je le sens, je le ressens, je le vois. D'ailleurs, regardez, on le voit à la durée de... classique, durée de vue moyenne. Un gamin de 13 à 17 ans, il ne regarde mes vidéos que 8 minutes 39 et tout ce qui est au dessus, regarde bien plus mes vidéos et tout ce qui est au dessus, donc dans leur compte YouTube, bien sûr, le regarde encore moins. Donc Tu vois que mon cœur de cible, ne serait-ce que par le watch time, on le sent. Hop là, c'est vraiment le 18-34 ans. Ça, c'est massive mon frère. On enchaîne d'ailleurs à 96% de mecs, voilà. Par contre, les meufs regardent plus longtemps, les gars. Falloir rehausser tout ça. <rire> ça me fait rire, ça me fait rire. Et on va passer ensuite à un autre truc qui me chauffe de fou et qui vous chauffe également. Mais ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer. Vidéo est là. On voit très exactement combien ça a généré. Alors ce mois-ci ça a été un mois de stonks quand même assez global. 7828 euros et 24 centimes générés par ma chaîne YouTube avec 2 millions de vues. Donc déjà euh, bon le mythe des 1 euro les 1000 vues euh, made in 2014 tu le sautes hein, c'est bien au dessus surtout en novembre et surtout maintenant tu peux mettre plusieurs vidéos dès qu'une vid euh, pub dès qu'une vidéo fait 8 minutes et bah <rire> les contenus et les revenus se, se ressentent derrière. Et là on va faire un, un petit bilan. Donc j'ai quatre vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues. Moi je considère que que mes vues correctes entre 50 et 70 000 quand une vidéo fait 50-70 000 c'est plutôt pas mal quand c'est un peu en dessous c'est décevant et quand c'est 20-30 000 là c'est vraiment pas terrible mais j'ai quand même on va dire pas mal de vidéos qui ont fait autour de ça derrière j'ai des vidéos qui sont dans le carcan que je considère comme acceptable même plutôt pas mal tu vois voilà allez, 49 700 je vais l'accepter, celle-là aussi on va dire une grosse dizaine de vidéos qui est peut-être un peu plus qui est entre 50 et 70 000 vues qui sont des scores je trouve corrects et après derrière il y a quand même pas mal de vidéos qui sont dans des coins un peu plus décevants et tu le ressens au taux de clic par impression en fait une impression c'est quand ils ont proposé la vidéo et le taux de clic moyen un bon taux de clic voilà vous les voyez au-dessus c'est des 8 c'est des 9% des bails comme ça là ça veut dire que la vidéo a, a généré un intérêt qui est bon par contre quand le taux de clic par impression est plutôt faible ça veut dire que on a dû proposer à beaucoup de personnes pour que ça fasse le nombre de vues associées donc regardez par exemple très intéressant la vidéo de show regardez la vidéo de show vu que c'est une vidéo de, de une heure et des brouettes c'est un taux de clic impression faible par contre ça fait beaucoup de vues ce qui veut dire que elle a été proposée à un million et demi de personnes vous voyez j'ai 400 mille abonnés mais cette vidéo a été proposée à un million et demi de personnes. Pourquoi Peut-être par l'engouement que ça a généré. Seb, 3 millions et demi d'impressions C'est hallucinant C'est comme si j'avais 3 millions et demi d'abonnés sur cette vidéo. Par contre, sur d'autres, ça propose beaucoup moins. Tu vois, genre, euh, le truc le plus cheaté du jeu, quand même, 711 000 personnes, c'est quand même pas mal. C'est assez marrant de voir à combien ça propose de personnes et euh, l'influx que ça peut avoir. Tu vois, c'est là où tu vois YouTube, il y a des choses des fois tu comprends pas. Des vidéos qui ont plus pop que d'autres, des vidéos qui ont moins marché que d'autres, sans doute parce que ça les propose moins. Je vous laisse analyser les chiffres, hein, je vais pas les analyser dans le détail, mais bon, force est de constater que les vidéos qui font le plus de c'est celles qui ont le plus d'impressions, qui ont été le plus proposées à des gens et cette, ces impressions ça dépend également bah, du taux de clic, mais des commentaires, des likes, de plein de trucs, c'est l'algorithme YouTube qui combine plein de bails. On voit même le nombre d'abonnés que m'ont apporté les vidéos et par exemple sur mes 9700 abonnés supplémentaires que j'ai eu, il bah, y en a 2100 qui viennent directement de ça, de la vidéo Tagultia. Euh, par contre à côté il y a d'autres par exemple comme celle de Seb qui m'ont apporté 600 abonnés, d'autres qui m'ont apporté une centaine tout ça. Et là vous avez les revenus estimés par vidéo et j'ai trouvé un truc très intéressant pour vous montrer à quel point une vidéo longue peut faire beaucoup plus de d'argent que euh, bah, des vidéos plus courtes euh, avec moins de pubs. Voilà un exemple concret, la vidéo de, du Tacos où on est allé avec Joël, d'accord, euh, elle fait encore 5000 vues ces 48 dernières heures. Hein, donc comme quoi, au delà de ça, euh, en 133 000 vues, elle m'a rapporté 538 euros. C'est l'équivalent quasiment de 5 euros les 1000 vues avec le fait que ce soit plus long, que ce soit en novembre le CPM est supérieur et le fait qu'il y ait plusieurs pubs dedans. Après, Autant est-ce que je me trahis ou pas. Je suis pas un bâtard. Vraiment ça, ça a toujours été ma mentale. Je ne mets pas trop de pubs sur mes vidéos. J'insiste moi, j'essaie toujours de faire en sorte que mes vidéos ne soient pas blindées de pubs. C'est à dire que quand tu sors une vidéo et que la monétisation est acceptée, le robot peut t'en foutre comme ça au hasard. Et donc du coup des fois j'ai des vidéos, elles sont blindées de pubs parce qu'il faut que je repasse derrière pour en enlever. Je vous jure que des fois je repasse derrière une vidéo pour enlever des pubs. Mais là par exemple sur une vidéo de 38 minutes, voilà, il y a trois pauses pubs, sachant que tu te manges rarement les trois, tu vois, tu vas te manger peut-être une au début, une à la fin ou quoi, et tu peux la plupart du temps quitter au bout de cinq secondes. Je trouve que pour une vidéo de 38 minutes, c'est digeste. Ça fait une pub toutes les 10 minutes. Bon, si on prend un format télé, c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais à titre personnel, je trouve ça acceptable. Un autre exemple concret, le <rire> sacro eBay Seb. Et là, tu vois que la longueur influe. Là, t'as l'air 133 000 vues, ça a fait 500 et des brouettes. Là, 145 000, donc entre guillemets que 10 000 vues de plus, rapporte pas plus de 200 euros supplémentaires. Et c'est là où tu vois la longueur, 800 euros générés avec ça. Et c'est là où aussi euh, le retour des accords libre sur mes réseaux m'a été très profitable pour être honnête, parce que en plus de reprendre une émission en live qui fonctionne bien, ma chaîne Twitch est très active depuis un an et fonctionne bien, donc je suis très content, c'est que financièrement parlant, c'est mieux pour moi. Par exemple, je vais vous sortir les chiffres. Quand j'étais chez le stream et que je faisais des accords libre, je prenais 250 euros l'émission et chez Vita, je prenais 350 euros l'émission. Là, une VOD qui tu vois, fonctionne un peu ramener beaucoup plus que ça. Après, toutes les VOD ne fonctionnent pas, mais j'ai même pris en exemple concret une VOD qui a moins fonctionné, mais euh, tout est relatif. 61 000 vues pour 220 euros, c'est quand même sur du 3 balles et quelques, c'était en octobre, c'est pas mal. Donc voilà pour les sous, euh, les sous derrière ils vont dans ma société, donc moi j'ai une société, et avec ma société qu'est-ce que je fais Je me reverse des salaires, je paye mon alternant, je paye ma stagiaire, j'investis dans le local, j'ai plein de bails, donc euh, oui effectivement je récupère 7800 balles et quelques sur la société, mais euh, comme d'hab, je vais pas te faire un dessin économique et tout, j'ai pas mal de charges, j'ai pas mal de dépenses, et j'ai engagé beaucoup de dépenses avec le local, par contre là où je suis tout à fait honnête, c'est que maintenant ces dépenses elles sont faites. Genre le local je l'ai payé, mon intérêt je l'ai payé, et à part remplacer des trucs de temps en temps, bon je l'avoue, le... Moi, l'année prochaine, Inch'Allah, l'année prochaine, ça devrait être beaucoup plus profitable pour moi et ça me permet également d'investir dans mes émissions. Comme par exemple Loop. Voilà. Mais bon, je vous montre les sommes. Vous en pensez ce que vous voulez. Elles sont, elles sont ce qu'elles sont. On continue euh, gentiment avec un autre truc que j'ai trouvé euh, assez intéressant. Attendez. Ah oui, source de l'abonnement. Voilà, source de l'abonnement euh, classique. La source de l'abonnement. 9 711 abonnés supplémentaires. 12 000, en réalité, nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. 2400 qui ont dit. On a arrêté de suivre ces vidéos. le Zach, c'est bon, on a grandi. On a encore du Call of Duty, mais qu'est-ce que tu veux, espèce de puant Concrètement, sur ma chaîne YouTube, il y a 1000 personnes qui étaient abonnées, qui ont fait l'acte de se désabonner en allant directement sur la page de ma chaîne ou alors sur une page de lecture. Et alors que à l'inverse, sur une page de lecture, c'est-à-dire, en, en gros, il y a 500 personnes qui, en regardant une de mes vidéos, ils sont désabonnés. <rire> Vraiment, regardez une vidéo, ils ont fait ça de la merde, frère. On veut pas voir ça et elles sont désabonnées par contre paradoxalement il y a 7800 personnes qui en regardant une de mes vidéos se sont abonnés 2000 personnes sont abonnées en venant directement sur ma chaîne 1000 se sont désabonnés en allant sur ma chaîne donc il y a quand même 1000 qui font la démarche de venir se désabonner en allant directement sur ma chaîne alors qu'il y en a 2000 qui vont direct sur ma chaîne pour s'abonner à contrario donc ça c'est drôle de voir un peu la différence là la majorité elle se situe sur la page lecture alors qu'à l'inverse son nombre d'abonnés perdus ça se situe sur la page de chaîne pourquoi je ne sais pas ensuite fonctionnalité interactive je sais pas ce que c'est exactement et après derrière il y a plein de bails et là où tu vois que je perds également bah, des abonnés c'est sur le flux abonnement donc des gens qui vont d'avoir d'abonnements qui se disent ce mec là j'arrête de le regarder on arrête de suivre, liste des abonnements aux chaînes je sais même pas ce que c'est, et compte clôturé, il y a quand même 200 comptes clôturés sur les 2400 c'est fait à peu près 10% de comptes qui euh, bah, ont tout simplement été fermés pour x ou y raison, euh, je sais pas pourquoi. Toujours intéressant de voir le petit type d'appareil comme d'habitude, 46% des vues qui viennent sur mobile, plein de mecs qui regardent des vidéos YouTube sur mobile, et à l'inverse, les gens qui regardent sur vidéo euh, sur mobile, regardent moins longtemps, alors que sur ordinateur c'est quand même aussi pas mal, ça reste 27%, mais ils regardent 3 minutes 30 en plus en moyenne sur Peut-être parce que sur ordi, tu mets en fond, tu vois. Alors que sur, euh, sur téléphone, t'es concentré dessus. C'est peut-être plus à même de te faire quitter, tu vois. Console de jeu. T'es au-dessus de la moyenne. Et là, téléviseur, les frérots qui prennent la, le temps, voilà, vous ne représentez que 7% au total de mettre sur la télé. Vous, par contre, hein, vous êtes là pour Zach, vous restez pour Zach, tu vois. Et ça, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Il y a sans doute plein d'autres stats qui peuvent, être, euh, qui peuvent être très intéressantes à regarder. Ah, bah voilà, les revenus par, euh, oh là là, les revenus par annonce désactivable ou pas. Donc là, par exemple, les annonces désactivables m'ont ramené à un CPM de 6,76 Les annonces display, je sais même pas ce que c'est, 0,89 centimes au mille vues, je crois, aux impressions. Bref, t'as capté. Et c'est là où tu vois le détail de ce que ça m'a ramené. Tac. Oh là là. Plutôt pas mal, frère. Ah, ça a grimpé fort. <rire> ça fait des sous des fou. Incroyable. Parce qu'en fait, sur YouTube, tu chères une partie de ce que tu gagnes avec YouTube. Hein. Si jamais euh, tu ne prends pas 100% des revenus, tu vois. Donc, ça, c'est tout ce que la chaîne a réellement généré. Et après, derrière moi, ce que j'ai repris, c'est 7800 et des bruits. Voilà, voilà. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas réellement s'il y a d'autres stats globales qui peuvent être chaudes, mais en tout cas, je pense que j'en ai fait le tour euh, bah, au global, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais euh, garder quand même un très bon rythme, hein, vous, vous doutez bien. Il n'y aura pas 30 vidéos dans le mois, mais vous en aurez quand même euh, plus d'une dizaine. 15, peut-être 20, on sait pas, on verra selon l'activité. Ah, une grosse dédicace quand même à Mathéo, le monteur, le frérot qui m'a accompagné lors de ce mois et qui a tout monté même des fois dans des conditions un petit peu difficiles, je ne vais pas mentir. Pour ma part, on en reste là, je vous fais des gros bisous les amis, et je vous dis à la prochaine les amis Bisous